Alors, sur cette carte, on peut observer l'allure du vent sur l'Europe à un instant donné, à une altitude de 2000 mètres. On constate que sur l'Europe de l'Ouest souffle un vent du Sud-Ouest relativement fort en altitude, et qui est euh, assez stable et qui est assez, euh, assez constant sur euh, toute cette zone. Regardons maintenant ce qui se passe un tout petit peu plus bas, à 1500 mètres d'altitude et eh bien à 1500 mètres d'altitude on observe que d'une part le vent est plus faible et que d'autre part on commence à voir apparaître une influence des reliefs sur euh, la direction et la force du vent par exemple ici on voit l'influence de la chaîne des Pyrénées sur euh, le vent à 1500 mètres d'altitude et ici on voit également que le massif alpin eh bien, euh, va considérablement ralentir euh, ce vent et le forcer à passer euh, dans un couloir qui commence à se dessiner qui est euh, euh, la vallée du Rhône ici regardons maintenant ce qui se passe encore plus bas au niveau, euh, au niveau du sol alors au niveau du sol on observe toujours que euh, la force du vent est est encore plus faible, mais également que, euh, eh bien, localement, la direction du vent est fortement altérée. On est très très loin de la direction générale du flux de sud que l'on observait sur l'Europe de l'Ouest à haute altitude. Et ici, on voit très très bien que euh, la direction du vent, elle, est euh, vraiment influencée par le relief. On observe ici une forte tendance à, euh, au vent d'Otan sur euh, la région entre Perpignan, Montpellier et Toulouse. Donc euh, le fait qu'il y ait un vent euh, qui soit canalisé entre la chaîne des Pyrénées euh, et le Massif central et la chaîne des Alpes et qui, euh, euh, et qui tout en étant... Euh, canalisé et eh bien conserve quand même une force relativement importante